Hey gang, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une review SQDC, la review numéro 224. Je voulais remercier Frank. Euh, Frank, c'est un abonné, un ami. On s'est rencontrés, il m'a donné en main propre le pink Cush de Grill. Une rareté, vous dites, euh, certainement, euh, les produits Grill. Il y en a seulement trois à la SQDC. Ils ont enlevé le Purps. Écoutez, le Purps, c'était un de mes... Euh, trois meilleurs cannabis à la SQDC pour son arôme, même pour son buzz, euh, qui était vraiment particulier. Euh, le Purps était tellement complet, euh, je peux pas croire que la compagnie Grell, la marque de commerce Grell, euh, le producteur euh, iPark, a enlevé euh, le pot du Grill, euh, le pot du Purps. Merci beaucoup, Frank. Euh, 37,50$, maintenant 41$, tous les produits grill ont monté de prix, euh, c'est jamais disponible, donc en augmentant les prix, peut-être que certaines personnes vont y penser deux fois avant d'acheter du grill, donc il va peut-être en rester euh, sur les tablettes un peu plus longtemps. Celui-là ici, j'ai un très beau pourcentage de THC, là. vraiment impressionnant, euh, 25,26$. J'avais déjà essayé le Pink Kush de Grill, j'ai pris des notes le 10 novembre 2019. La Review 164, il euh, faut aller la voir pour pouvoir peut-être la comparer. Je vais vous annoncer qu'il y a eu deux euh, nouveaux produits à l'SQDC, deux uh, ChemDog en deux jours. Euh, un dog de la compagnie Emerald Health, producteur Emerald Health Thérapeutique, qui ont sorti une nouvelle marque de commerce. On sait que Emerald Health Thérapeutique euh, vendait leur cannabis sous la marque Emra Health Thérapeutique. Là, ils ont sorti la marque Souvenir, avec la fleur de lys du Québec. Et puis, ils ont sorti deux produits Souvenir. Euh, L'autre, je ne sais pas c'est quoi, mais là, celui-ci, c'est le Chemdog. C-H-E-M-D-O-G. Et 27,90. Et puis, il y a un autre Chemdog de la compagnie Sundial Grower, euh, vous savez Sundial Grower avec euh, danse de fraises, donc ils ont sorti le Daydream, Daydream qui est du Chemdog, C-H-E-M, D-A-W-G, c'est la même affaire, c'est la même affaire. Donc, euh, 27,90 pour souvenir, Emerald Health, thérapeutique, 27,90 et 30 20. Donc, euh, 2$ et 30 sous de différence. Euh, souvenir, ça doit être euh, le haut de gamme de Emerald L Thérapeutique. Euh, ça serait intéressant de voir ça euh, en temps et lieu. Donc, aujourd'hui, le Pink de Grell, on sait qu'il y a trois Pink Couches à SQDC, Le fameux Pink couche de Saint-Raphaël, le Pink -couch de Grell et le Pink couche euh, de Top Leaf. On avait mis euh, Top Leaf à égalité avec... Euh, Grill, parce qu'on se disait, c'est le même prix. Euh, ça devrait être le même prix. Là, Grill a augmenté ses prix à 60 sous près, 30 sous près de, de du couche rosé de Top Leaf. Donc, c'est 41$ tous les deux. Donc, euh, grosse compétition. Grosse compétition à la SQDC. Mais moi, je comprends pourquoi Grill a augmenté ses prix. Il euh, n'y en a jamais. Il n'y en a jamais. Le, head, le Headband le Rockstar, le pinkouche. Là, présentement, il y a du Pinkush. Depuis aujourd'hui, euh, je sais pas c'est quoi le tour de, de THC. Celui-là, ici, ça fait deux trois semaines que je l'ai. Donc, vous n'aurez pas là, du 25. C'est-tu 25.26 que je vous ai dit? 25.26, c'est super intéressant. Euh, je l'aime moins au goût que le Pinkush de Saint-Raphaël. Les... Euh, terpène les terpènes, c'est cariophyllène. Donc, euh, j'aime un petit peu moins le caryophyllène et la deuxième terpène dominante. Une terpène que je suis en train de découvrir euh, avec le headstash de la petite poffe, le ben oui le Awired Break, c'est le même produit. La terpène limonène. Donc, cariophilène avec limonène, euh, vous savez le cariophilène, on en retrouve là pratiquement dans tous les produits tweed euh, du producteur Canopy. J'aime pas l'arôme avec euh, du cariophilène. C'est pour ça qu'ici, le pinkush, c'est du pink pinkush. Euh, ça a un petit coup de couche là on le sait que ça a une petite affaire, mais le cariophilène, il y accroche, il y accroche. Et puis, je voulais vous dire qu quelque chose de très important que j'ai appris aujourd'hui. J'ai regardé à deux sources. Je regardais à deux endroits où ça devait être bon. Euh, vous savez que le myrcène hein, c'est ça donne un, un ça donne des, des, euh, des effets apaisants, relaxants, le myrcène ça fait relaxer. Mais le cariophyllène, ça fait rien physiquement. Ça fait rien physiquement, euh, c'est un anti-inflammatoire, des choses comme ça, c'est bon pour des euh... je vais juste vous donner ah j'ai perdu ma feuille, je suis dans le beat, Ah! Euh, « Aucun effet physique détecté, antioxydant, inflammation, spasme musculaire, douleur, insomnie. » Donc, le cariophyllène, ça peut aider dans plusieurs situations, mais ça ne donne, donne aucun effet physique, le cariophyllène. Tandis que plusieurs autres terpènes ont des effets physiques. Je voulais lire là, rapidement, c'est très intéressant les terpènes, c'est très important les terpènes. Beaucoup plus que le THC. OK, le myrcène. OK, le myrcène. je pensais... Écoutez, c'est intéressant cette vidéo-ci. Oui, on, oui, on en, on en, oui, oui, oui, oui, oui. On va ouvrir ça. OK, 41$, augmentation. Mais je vais vous parler après ça, là, euh, rapidement des terpènes. C'est intéressant. Il faut il faut qu'on en parle un peu plus des terpènes. Euh, je ne veux pas vous effrayer avec ça. Euh, je veux qu'on soit des spécialistes. Je veux qu'on soit des pros des terpènes. Parce que les terpènes, c'est l'avenir. Ok, on sait que Winman, c'est l'original. Souvent imité. Souvent euh, copié. Mais n'oubliez pas que Winman, c'est la référence. Alright? Winman est là pour rester. <coughs> Alright. une Kush Avec un euh, beau Veda. Oh! Fait longtemps que je l'avais il est fini là, on sent les petites granules à l'intérieur, donc euh, il est plus efficace du tout, du tout, ok, euh, un petit truc, mettez-le dans l'eau, 24 heures, après ça vous allez pouvoir le réutiliser, c'est pas recommandé par la compagnie, il euh, faudrait utiliser de l'eau distillée, malgré ça je prends de l'eau du robinet, il euh, y a des minéraux dans l'eau du robinet, euh, c'est pas l'idéal, euh, cette eau là, hein, ça va redonner, ça va redonner, ça retombe dans le cannabis, hein. Vous comprenez? Le boveda s'évapore. Donc, euh, c'était pas la meilleure façon de réhumidifier son boveda. Vous comprenez? Ça serait mieux de l'eau distillée. Alright. Donc, moi, je regarde regarder ça, le boveda. Alright. Je vais regarder ça avec ma loupe rapidement. C'est du grill, c'est du grill, on garde sa caméra tout de suite. All right, on est de retour avec le pink couche de grill, écoutez c'est officiel, j'ai besoin de lunettes, j'ai présentement les lunettes d'approche que Ben, euh, ben Mimo, l'abonné, m'a donné. Euh, J'espère que vous le voyez comme je le vois, parce qu'il y a du trichome là-dessus, c'est vraiment formidable. Euh, c'est vraiment, vraiment très, très, très, très beau. Les morceaux, d'habitude, d'habitude, on avait des plus grosses cocottes que ça. Avec euh, Grill. j'étais euh, peut-être plus chanceux. Il euh, y en a qui à 41$, ils accepteront peut-être pas d'avoir euh, autant de petits morceaux. Mais euh, on va y goûter. Et puis, je vais vous dire, là, le, le petit bout de cariophilène, il est présent. Il est présent. C'est pour ça que c'est très facile pour moi de mettre le Pink Couch de San Rafael en premier pour l'arôme. Mais Grell, toujours satisfait. Vous, vous voulez un buzz? Grell, il va être là pour vous donner un buzz, là, sans faute. Moi, j'aime beaucoup les arômes de Grell. On en a parlé tantôt, là, le headband, ben, Rockstar, Pink Kush, malgré que ça goûte un peu le Cario le Purps, qui est plus disponible. Euh, mais j'aime beaucoup les arômes. Euh, quand je, on peut comparer, maintenant avec Broken Coast. Broken Coast, c'est une compagnie, la meilleure compagnie à l'SQDC. euh Plus grosse, meilleure qualité, plus grosse qualité, là, euh, là je viens de le répéter, là, je m'excuse. Meilleure qualité, Broken Coast. Mais les arômes, des fois, là, comme le Saturna, tout ça, je ne traite pas tout sur les arômes de Broken Coast. Alright, on en fait un. Donc, on vient de voir là, de plus près euh, ce qu'on a dans le pot là, du pinkush de Grell. Maintenant, on va limiter le fumé à 25,26% de THC. Là, euh, ça va être vraiment le fun euh, quand on connaît l'effet du pinkush. Euh, C'est ça que je l'ai parlé tantôt. Là, euh, le cariofilane ça fait rien là, de physique. Hein, C'est plus l'anti-inflammatoire, euh, douleur, insomnie, inflammation. Donc, rien de physique. Quand on se compare avec le myrcène, le myrcène là, ça, euh qu'est-ce que vous Ah oui, c'est sédatif, relaxant, améliore la psychoactivité. Euh, ensuite de ça, euh limonène, limonène là, faut vraiment que je regarde ça euh, à cause du Hawaii euh, Break là, qui, qui me fait découvrir le limonène. Euh, agrumes citron orange euh, améliore l'humeur soulagement du stress donc ça peut pas vraiment euh, être mauvais hein? c'est bon pour tout le monde antidépression anti-anxiété euh, reflux gastrique anti-fongique donc euh, antidépression anti-anxiété euh, je parle beaucoup d'anxiété Ben, pas beaucoup mais euh, c'est bon limonène, donc vraiment Anti-anxiété avec la myrcène, limonène-myrcène, euh, ça, ça serait vraiment mon, mon combo préféré. Puis euh, ça, je vais vous en parler juste un petit peu après. Je vais juste continuer, il m'en reste quelques-uns. Euh, ici, j'avais le humulène. Humulène, ils disent anti-inflammatoire, douleur, supprime l'appétit. Seulement le cannabis, ça donne des tripes de bouffe. Là, ils disent que humulène supprime l'appétit. J'ai entendu parler aussi que le THC V, hein? Le THCV, on connaît pas ça, mais c'est un autre cannabinoïde. Hein? Il y en a, Je peux pas me tromper, il y en a plusieurs cannabinoïdes dans le cannabis. Et puis le THCV il est étudié par des euh, scientifiques en, Isra en Israël. Et puis euh, ce cannabinoïde-là pourrait enlever l'appétit. Mais là, ici, c'est pas un cannabinoïde. On parle du humulène. Qui pourrait supprimer l'appétit. Ça, c'est euh, une source de Leafly, La source, là, c'est le site internet Leafly que plusieurs utilisent. Euh, le pinène, un autre de, de terpène. Euh, rétention de mémoire, attention. Inflammation, asthme. Ah, l'asthme, je savais pas. Euh, je vais vous en lire là, un dernier, un dernier. Euh, L'inalol, ça, je pense que j'aime pas ça. Calmant sédatif. Insomnie, stress, dépression, anxiété, douleur, convulsion. Mais l'inalol, moi, je pense j'aime pas le goût de ça. Je pense que c'est genre euh, lila, euh, une autre sorte de fleur en particulier là, que je n'aime pas. Donc, tout à l'heure, je voulais vous parler du... Je pas de capoter avec le limonène, l'inalol... Pas l'inalol, limonène, limonène et le myrcène. Je vous aujourd'hui le zigzag ultra fin. J'ai découvert un autre feuille ici, j'avais ça, ça fait peut-être six mois que j'ai ça. Là, Dans le temps, là, je fouillais un peu partout là, pour euh, tous les articles de cannabis. Euh, plusieurs personnes m'ont envoyé aussi d'informations. Quand j'ai commencé à parler de terpènes, euh, j'ai tout eu les tableaux de terpènes, imaginables, hein? tout le monde m'envoyait son tableau. Fait que euh, j'ai pas pu tout euh, les regarder, là. Ça revient toute la même affaire, vous comprenez? Il y en a un ici, c'est écrit en. En tout cas, peu importe, là. Ah, je ne parlerai pas de ça. En tout cas, ce pas grave. Ils disent là, que le Gorilla Glue numéro 4, le Girl Scout Cookies et le OG Kush, mais ben, ils ont comme dominant le limonène et c'est riche en myrcène et en cariofilène Mais limonène, myrcène. Je pense que ça serait ça, là, comment ça. Ça commence à être pas mal, ça, mon combo, là, je pense. Limonène, Myrcène. Quand j'ai ces deux terpènes-là dominantes dans une description, je pense là, que ça serait pas mal bon pour moi, là. Euh, Cariophyllène, euh, j'ai rien contre ses effets. Euh, même s'il n'y a rien de physique, comme je vous ai dit. Euh, le caryophyllène, on avait dit là. Euh, anti-inflammation, douleur, insomnie, spasme musculaire, ça me dérange pas d'utiliser ça comme terpène mais c'est le goût qui est apporté à ça, tu comprends? Les terpènes, c'est l'arôme, c'est le goût. Ces terpènes-là, ben, ça a des effets avec le THC, ces terpènes-là avec le CBD, les terpènes avec les autres cannabinoïdes, tout le mix de ça, là, hein? ça s'appelle l'effet d'entourage. Hein, l'effet d'entourage, le travail de tout ça ensemble, quand ça brûle, ça fait un effet spécial à chacun. Chaque personne reçoit l'effet un peu différemment. En général, j'imagine que c'est pas mal la même affaire. Là. Le cannabis qui te relaxe, en général, ça doit relaxer le, la plupart des gens. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des petits, petites affaires qui... qui, qui qui fixe euh, certaines affaires à certaines personnes. Euh, si quelqu'un fume un joint, puis l'autre fume le même, même, même joint, ben peut-être que lui, euh, il y a de l'anxiété, puis l'autre il y a des douleurs musculaires, fait que le même joint va être bon pour chacun, mais pour différentes raisons. 25-26, merci à Frank. Merci beaucoup, mon chum, puis on va se voir bientôt. Euh, Frank, il reste pas de chez nous, puis Frank, c'est un très bon gars, euh, on parle du marché boursier et puis euh, on est vraiment égal, euh, des fois euh, je pense que je connais pas beaucoup ça, mais euh, je connais pas beaucoup ça non plus, je connais pas beaucoup ça non plus, j'ai une petite base et puis il euh, ben y en a d'autres qui sont comme moi, qui ont une petite base et puis c'est le fun, c'est le fun de parler de ça, euh, je vais dire salut à Patrick aussi là qui euh, m'a donné tous les cadeaux là, de, de Green Organic Dutchman, euh, un salut à tout le monde. Je voulais vous dire, salut et merci à Jean, Jean, je t'ai pas oublié, j'ai encore tes produits CBD, Jean-Noël, j'ai encore ton spray élixir Frank, merci. Ah, c'est bon pareil. <coughs> il est fort. <coughs> oh ouais, ouais, il est fort. Ah, je veux le conserver, man. Je, je, le, mouille. je, je le mouille, je veux pas qu'il brûle trop vite. Je peux pas fumer, bah bah bah, bah euh, c'est fort, c'est fort. Tabarouette, Frank, merci beaucoup. C'est une rareté, celui-là. Premièrement, 25.26, là, un au THC comme ça c'est très rare euh, le donner à 37 et 50 le montée de valeur à 41 dollars ça c'est incroyable puis c'est juste lui qui est revenu disponible merci encore Frank. Euh, Joe Emon, je t'ai pas oublié j'ai encore ton cannabis les vidéos s'en viennent bientôt time for 25 time for 25 euh, j'ai le sensi star de cette ocre n'inquiète pas la vidéo ça s'en vient aussi euh, 50, Top Shape, j'ai tes joints pré-roulés. ça s'en vient la vidéo, soyez patient. THC Aid, ton Super Skunk, j'en ai fumé un peu déjà, la vidéo s'en vient, soyez patient, vous êtes super gentils pour tous tes cadeaux que vous m'avez envoyés dans le temps que je peux en recevoir. Maintenant, je ne peux plus recevoir de cadeaux, euh, je me fais voler dans la boîte aux lettres. vous êtes au courant, si vous écoutez Winman. Et aussi, PNGG, NP2000, sois patient pour tes autres cannabis variétés. Ça s'en vient bientôt. Et pour terminer, Fred, euh, sois patient là, pour Sirène euh, Danker, le produit biologique et fleur du jour. Euh, soyez patient. Euh, merci beaucoup à tous ces gens-là qui m'ont donné des dons. Merci à mes Patreons. Merci à tout le monde. Merci à Frank pour le pinkouche. C'est très bon, pareil. C'est très très très bon du pin couche. Là, j'aimerais ça goûter au top leaf, là, pour euh, recomparer. <coughs> parce que les deux ont une petite touche de caryophyllène. La terpène ici, là, c'est caryophyllène limonène. Fait que ça, c'est j'aime ça le limonène. Tu me suis Il n'y a pas de myrcène là. Je euh, pensais que c'était le myrcène, mon préféré, mais peut-être c'est limonène. Peut-être c'est limonène. Limonène mais myrcène, d'après moi, en ce moment là. C'est ça que je me dis. Sucré, floral, boisé. C'est agréable. Mais agréable, moi, je mets toujours ça sur le dos du sucré. Floral, euh, j'imagine... Euh, mais, c'est pas écrit épicé comme arôme. j'avais J'aurais mis ça peut-être épicé à la fin. Ça goûte bon pareil, hein? Ça goûte pas le pain sapin, le pinane, ou ça. Euh. ça. goûte pas le citron. Le limonène, habituellement, c'est associé aux, aux agrumes. Ça goûte pas le citron. Euh, donc, sucré floral, euh, boisé... Euh, Boisé, je sais pas ce que j'ai dit dans ma première vidéo, hein. euh, mais moi, boisé, je l'aurais changé peut-être épicé. Sucré, floral, épicé. Ah, je sais pas qu'est-ce que, que j'ai dit dans ma vidéo 164. Allez voir ça. Allez voir ça. Puis écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'ai écrit dans la vidéo 164. Sucré, floral, épicé, moi, je dis. Sucré, floral, épicé. Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. J'espère que je me suis pas trompé. Mais c'est pas que je me suis pas trompé. C'est le goût que je goûte. C'est le goût que je goûte. C'est le fun, c'est du bon cannabis, c'est le fun. Alright, je laisse là-dessus, je vais finir ça tranquillement. Donc, euh, achetez-vous du grill avant qu'il qu augmente le prix encore. Et puis, euh, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, là, très bientôt les boys, dont le d boba de Namasté, euh, qu'on va pouvoir comparer. Il va me rester un joint de mon euh, boba de Top Leaf, un joint là-dedans. Ils vont pouvoir comparer que l'autre boba. Deux prix différents, deux compagnies différentes. Donc là, là des bobas, des bobas, namasté, ça s'en vient très bientôt. Et puis plusieurs, plusieurs euh, vidéos. Vous avez entendu là euh, le Sensi Star de cet acre. Euh, des produits CBD là, provenant de l'Ontario Cannabis Store. Hey, écoutez, j'ai des produits là euh, de Sunflower, là, même pas ouverts de l'Ontario, grâce à Jean. Beaucoup, beaucoup de vidéos. On va parler de terpènes, faire des rencontres. Donnez-moi un pouce. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Abonnez-vous, activez, activez la cloche. La cloche, ça, ça va vous donner euh, un avertissement quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Ciao.